Après, vous avez dit que vous avez dit que vous dit que vous avez dit que vous avez que que que euh, tout le monde en Zambie surtout euh, chaque jour tant que vivre puisque boebi euh, a renouveler la carte. Bon, donc à chaque matin ngi bibelobi la normalement chaque jour tu renouvelles la relation avec les gens et dans le monde à moins je chaque jour vous pouvez prendre chaque jour tout monde a que que que que mais le y n'a 4 minutes au sol bopito, puisque beaucoup chaque jour, a un accident, a maladie, mais il y a de la salle de tu vois. Mais ce qu'on grâce au côté la salle de la salle salle on a la vie, on a paiement. on la la la la paiement, on a paiement, on a a a on a a a les pour tous les années non non non, ils ont que ok, mutu, de monde na colo, colo, eh bien, relation colo. Na Et puis, nous, toujours traiter par terme, oh yon, ils ça mutu, un peu bouleversé la mutu. Tant que nous mais nous sommes li, linguiens moyens bien bientôt. Quand ils parlent bientôt, ils nous parlent que, ils vérité parole, Et par rapport tout monde qui m'a gangue belle te partager n'a pas mingi avant mais mingi peut pas comprendre qui il y a un important quand tu chaque samedi et d'ailleurs le bon stopper il y a Oh Monique, ils ont tourné ça, ils ont compris bien peu au Tous ni par la grâce de Dieu, tout le temps ni trouver sa réponse. En ce moment, c'est une Monique réponse. C'est un bel amour côté Tobagué. Bon, trouver sa bise au temps, trouver sa réponse après, puisque la Bible nous dit que nous connaissons en partie. Tobinguin, nous le quoi la bise en suite aux alliés. Mais ce qu'on veut à utiliser mon il faut mon à se rendre disponible. À se rendre, ce qu'on se rende disponible, c'est à dire, on se perd sans jamais tant naire. Ce qu'on vit, le vendredi il vendit, on se perd sans jamais tant naire, on se je que Zambe, avons et un peu de temps, nous avons un peu de temps, mais nous avons un peu de temps avant Soubiso, un Soubiso, na Soubiso, un Soubiso, un Soubiso, un Soubiso, un Soubiso, un un un un We can nous the zamba semen, a little bit a little bit of a la bit of y a little bit of a a sûr na of na grain moko of a little a little bit of a que bit of a little bit of a little a little bit of a little bit of a little a little bit of a little a little forme a little bit a Aujourd'hui, on mettra vraiment en, en valeur. Passer, une heure de passée, on en valeur. Au a que vie chrétienne et Cocola au jour. Et puis, a que nous pour comprendre qui yé au la Et puis, dans l'entretien, n'ayez lobby, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tant nous je suis dit que les gens été voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Et on a fortifié biso, que euh, hein, tout, tout, tout, tout, pour vous n'avez pas de la question de la question de la froid, après au après, au Mais au temps, de temps, le temps, se